keep bali green Salut les gars, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo encore à Bali ici. J'avais envie de faire une petite vidéo autour du zéro déchet en voyage et de partager avec vous 10 indispensables zéro déchet. Alors on est d'accord que faire du zéro déchet en voyage à 10 000 km de chez soi, ça n'a pas beaucoup d'impact puisqu'on a quand même déjà pollué en kérosène un maximum en prenant l'avion. Comme je vous l'ai déjà dit sur mon compte Instagram, je suis consciente de tout ça et, et c'est vrai que je me pose de plus en plus la question, est-ce qu'on doit aller aussi loin pour voyager je ne sais pas. Je vais en tout cas y réfléchir et essayer de voyager un peu plus au niveau local. Mais c'est vrai que des longs voyages comme ça à l'autre bout de la planète pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de manger. C'est quand même beaucoup plus dépaysant, je trouve, même si on peut aussi se dépayser en Europe. Il faut savoir que l'Indonésie, c'est le deuxième plus grand consommateur de plastique. On voit que dans les régions plus touristiques, ils font vraiment des efforts là-dessus. On peut trouver plein de contenants réutilisables, par exemple quand j'étais à Ubud, ils vendent des pailles en inox, ils vendent des gourdes, ils vendent plein d'accessoires zéro déchet. Ils sont vraiment axés santé et écologie. S'il y a des petits gestes qu'on peut faire, même de l'autre côté de la planète, ben autant les faire, je trouve. Mais je comprends aussi quand on va commencer, on n'a pas envie de penser à ça, on a envie de se relaxer, on n'a pas envie de se triturer les mains sur ce qu'il faut prendre, pas prendre, etc. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas envie de penser à toutes ces choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de le faire et ça me procure vraiment de la satisfaction. Donc je le fais dès que je peux, en fait. Et je ne suis pas parfaite. Je vais partager avec vous donc mes réussites et mes échecs, les choses auxquelles je n'ai pas pensé, comme ça peut-être que ça pourra vous aider pour quand vous voyagez. Et ici je suis dans un hôtel qui est vraiment tourné vers l'écologie, puisqu'ils ont par exemple un système de filtration d'eau qu'ils peuvent récupérer ensuite. Ils proposent des fontaines à eau filtrées, comme ça on peut remplir nos gourdes. Les plats cuisinés sont végétariens et quand ils vous servent une coconut toute fraîche, ils vous la servent avec une paille en inox. Et si vous avez d'autres astuces zéro déchet en voyage, je vous invite à les partager sur Instagram. Comme ça, je pourrais les voir et les partager avec d'autres personnes. Alors, quand on voyage en avion, la première chose auxquels on fait face, ben c'est tous les accessoires qu'on reçoit dans l'avion, comme par exemple les écouteurs, les couvertures, donc la première chose qu'on peut faire, c'est de prendre ses propres écouteurs, en plus ils seront beaucoup mieux que ceux qu'on a dans l'avion, comme ça, ça nous évite de consommer un petit sac plastique qui sera autour des écouteurs. Et aussi quand on est dans l'avion, on reçoit une couverture qui est emballée dans du plastique. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé, puis après je l'ai remise dans le plastique quand je suis partie de l'avion. Oh, oh. Donc ici moi ce que j'ai emporté c'est ma gourde, c'est une gourde tupperware, elle est super légère donc pratique pour voyager mais je pense qu'il faudrait mieux en avoir une en inox isotherme comme ça vous pouvez mettre aussi du chaud dedans parce que moi j'étais à l'aéroport et je voulais prendre un thé au jasmin comme j'adore et du coup j'ai mis ça dans ma gourde en plastique mais c'était pas terrible avec le chaud donc voilà si vous avez une gourde isotherme c'est encore mieux et du coup moi ici je la remplis à l'hôtel tout le temps avec de l'eau filtrée et puis quand j'étais dans les autres hôtels aussi je J'essayais de penser à prendre de l'eau avant de partir. Je suis à l'aéroport de Doha et l'avantage du zéro déchet, c'est qu'on a une gourde sur soi. Mais du coup, je voulais prendre un thé et comme j'ai du thé sur moi en braque, j'ai demandé juste de l'eau chaude. Et au lieu de payer 3,50 ou 4 euros mon thé, ben j'ai payé 0 Voilà, je suis happy. Peut-être pas dormir ou peut-être de réveiller, mais pas beaucoup dormi. Et l'autre chose auquel je n'ai pas pensé, c'est aussi de prendre des petits sachets de thé en papier. Des petites boules à thé, si on n'a rien pour laver, c'est un peu compliqué. En plus, il n'y a pas assez de place pour que les feuilles de thé s'élargissent bien. Le troisième indispensable, ça va être de prendre des petits couverts réutilisables. J'ai ça ici, qui s'appelle une spork, donc c'est une cuillère et une fourchette en même temps. C'est en inox, et de la marque Ecolunchbox, mais vous en avez aussi en bois. Sur le site, par exemple, de Camille Basics, euh, ils vous vendent tout un set avec une fourchette, un couteau et une cuillère. Mais ça, ça prend pas de place, donc c'est top. Et au fait, j'avais oublié mon gratte-langue, donc du coup, j'ai utilisé ça pour me, pour me gratter la langue. Voilà, voilà. Alors, le prochain indispensable, c'est bien sûr une petite paille en inox comme ça. De la marque What About Waste. Euh, c'est une marque belge que j'ai reçue à la conférence de The Lemon Spoon euh, récemment. Et c'est vrai que quand on fait du zéro déchet en voyage, ça nécessite un peu d'anticipation et il faut aussi surtout penser à demander aux personnes de ne pas apporter une paille en plastique, de ne pas apporter une serviette en papier, etc. C'est pas toujours évident car il faut anticiper. Donc, moi par exemple, ben, je me suis fait avoir, j'ai reçu une coconut et il y avait une paille en plastique. Je n'ai pas pensé à l'avance à demander sans paille. Le lendemain, j'ai appris de mon erreur et j'ai bien pris ma paille en inox et j'ai demandé de ne pas mettre de paille dans ma fraîche coconut. Moi, j'en ai acheté ici en bambou. Donc voici les petites pailles en bambou que j'ai achetées pour faire des cadeaux, Envalées en plastique évidemment un autre petit indispensable c'est un mouchoir en tissu qui vous servira soit pour vous moucher ou soit pour vous essuyer s'il fait trop chaud soit comme une serviette donc vous pouvez en prendre plusieurs pour avoir euh, toutes sortes d'utilisations. vous pouvez aussi prendre des chutes de tissu et faire vos propres mouchoirs il en existe de la marque flax and stitch notamment ou encore la marque Cauchy si vous ne vous connaissez pas vous mettrez des liens ci-dessous euh, si vous voulez aller checker ça. Alors évidemment, comment parler de zéro déchet sans sac à vrac Je ne sais pas. Donc le sixième indispensable, ce sera évidemment des sacs à vrac. Alors moi, ce que j'ai pris avec moi, c'est plusieurs tailles, plusieurs styles, parce qu'il y a plusieurs utilisations. Donc c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs. Ici, j'ai une petite pochette de la marque Flax and Stitch y a un petit scratch comme ça et c'est assez pratique aussi pour mettre par exemple sa brosse à dents ou des savons puisque le tissu est facilement lavable à l'eau ici j'ai un petit sac que j'aime beaucoup qu'on m'a offert à mon anniversaire c'est de la marque Rissac Bag vous pouvez les trouver chez Les Savons Guinness, ce sac là et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des des fèves de cacao dedans que j'ai acheté en vrac à Ubud c'est des fèves de cacao indonésiennes je les mange comme ça, euh, comme un snack, mais pour Noël je pense que je vais les enrober de chocolat pour faire des cadeaux. Voilà ce petit sac qui est assez pratique puisqu'il a aussi une petite france. On peut aussi l'utiliser pour transporter des petites choses euh, si on doit se déplacer d'un endroit à un autre, euh, on met son téléphone dedans, euh, moi je mets mon disque dur par exemple ou mon appareil photo. Ici j'en ai un avec des trous comme ça. Euh, J'avais pris des mangues séchées donc euh, quand je voulais en prendre juste quelques-unes avec moi, je les mettais dans ce petit sac. Ici j'ai un petit sac à vrac de la marque Back to Green. J'ai fait mettre là-dedans du thé en vrac, du thé au jasmin. Mmh. Trop happy. J'ai acheté du thé en jasmin qui vient d'Indonésie. C'est fait en lin qui vient de Belgique il me semble euh, et j'ai pris la même version en plus grand comme ça ça c'est un sac à pain et ça c'est un sac à fruits et légumes je pense et ça j'utilise aussi pour me déplacer d'un endroit à un autre quand je suis dans mon hôtel par exemple que je dois aller à la piscine ben je prends tous mes accessoires dedans avec mes clés mon appareil photo mon téléphone mon disque dur je mets ma gourde aussi dedans donc c'est assez pratique puisque j'ai oublié le septième indispensable chez moi qui est un Bag. Vous pouvez aussi prendre une petite boîte en inox comme ça ou euh, une boîte en plastique, ça va aussi. Hein. Euh, toutes sortes de boîtes que vous pouvez réutiliser. Celle-ci vient de la marque Eco Box euh, et je l'ai utilisée pour par exemple mettre des restes de repas ou transporter des choses. Donc je pense que vous savez ce que c'est un tote bag, et même si le nom est un peu bizarre, c'est juste un sac en tissu en fait, qu'on peut mettre au bras. Notamment les tote bags, c'est super pratique à mettre dans son sac à main. Comme ça, quand vous voulez acheter des choses dans la rue, des souvenirs, des choses comme ça, vous pouvez le mettre directement là-dedans et pas avoir un sac en plastique qu'on vous donne. Et là aussi, je me suis fait avoir. J'ai pas pensé à prendre un sac quand j'étais en vadrouille et je suis tombée sur quelque chose que je voulais acheter. Et du coup, voilà, j'ai reçu un sac en plastique, malheureusement. Mais le lendemain, j'ai essayé de penser à prendre mon sac à dos, mais c'est un peu plus encombrant. Que de prendre un tote bag qui est super léger et qui est compact qu'on peut mettre dans son sac et sortir à tout moment quand on en a besoin. Je voulais aussi intégrer dans cette vidéo tout ce qui est beauté au naturel, beauté zéro déchet. Donc je vais vous montrer ma trousse de toilette en mode un peu minimaliste. Peut-être que vous prenez encore moins de choses que moi mais j'avais envie de prendre des choses aussi pour me cocooner donc euh, voilà pourquoi je n'ai pas juste trois produits. Donc le 8 huitième indispensable ce sera un pain de savon. Ça, c'est juste la base pour se laver, pour prendre une douche, pour éviter de prendre des petits euh, savons qui sont emballés dans du plastique ou bien les gels douche qu'on peut avoir dans les, les hôtels. Ce savon vient des savons de Lina, euh, c'est à l'hélicrise italienne. À la base, je voulais le prendre pour le visage et il pique un peu les yeux je l'utilise juste pour mon corps et puisque le savon de Lina à l'écris italienne me piquait un peu les yeux j'ai pris un petit savon qui était offert dans l'hôtel où je suis euh, qui était emballé dans du papier donc je me suis permis de, de l'ouvrir en plus ça avait l'air d'être un super bon savon à base d'huile de coco ils sont super bons donc, donc il est beaucoup plus doux pour me laver le visage et alors j'ai un petit sac à savon ici si vous n'avez rien pour poser votre savon dans la douche ça ce petit sac fera l'affaire pour euh, le savon que vous avez euh, cette petite pochette aussi de chez Bactory Green que vous pouvez prendre pour mettre le savon à emporter. L'intérieur est un peu ciré, donc c'est pratique pour le savon s'il est un peu mouillé. Et le huitième indispensable sous la douche, ce sera de prendre des shampoings solides. Ce sera plus pratique à emporter qu'un gros bidon de shampoing emballé dans du plastique. Pour le moment j'utilise que des shampoings solides de toute façon, puisque je suis en train de tester plusieurs shampoings solides. Comme ça, je pourrais vous faire une review et vous donner mon avis sur divers shampoings parce que c'est souvent difficile de trouver un bon shampoing solide alors ici en vacances j'en ai pris deux différents le premier j'ai pris celui de la marque L'Amazuna c'est celui Coco qui sent tellement bon et euh, je l'ai déjà testé, il mousse vraiment bien et il lave bien les cheveux et en plus il y a la petite boîte en verre comme ça avec le couvercle qui a des trous-trous. Le deuxième shampoing solide que j'ai pris c'est celui de la marque Druides. C'est une petite marque française qui fait que des shampoings solides et juste des démaquillants. Donc, il y a des semis dans le packaging donc ça c'est super cool, vous pouvez le planter comme ça vous verrez plein de fleurs. Celui de Druides marche aussi bien, il mousse bien. Le neuvième indispensable, ce sera un dentifrice zéro déchet et une brosse à dents écologique. À la maison, j'utilise le plus souvent une brosse à dents électrique. Mais quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, ben je prends une brosse à dents juste manuelle. Évidemment, on parle partout de, des brosses à dents écologiques. Moi, j'ai celle de la marque L'Amazona et on peut juste enlever la tête quand on veut changer de brosse. J'en ai une aussi en bambou chez moi. Et alors, j'ai reçu de la marque, comme avant, un petit dentifrice qui est fait à base d'argile, de, de siwak et de menthol, qui a assez bon goût, je dois dire, par rapport à ce que je fais moi. Par contre, ce sera peut-être mieux de prendre un dentifrice solide quand vous voyagez, car ça, ça peut vite, vite s'ouvrir et partir dans tous les sens. Donc voilà pour les indispensables de l'hygiène buccale. Et enfin, les derniers indispensables, beauté au naturel zéro déchet. C'est pour moi tout ce qui est huile, sérum, etc. L'huile que je prends toujours, c'est l'huile de coco parce qu'on peut la mettre soit en masque sur le cheveu, soit pour se démaquiller, soit encore pour s'hydrater le corps. Ou parfois, j'en mets un peu sur ma poisse à dents avant de mettre de la poudre de dentifrice. Je vous ai d'ailleurs partagé euh, comment faire un masque cheveux à l'huile de coco dans ma dernière vidéo Happy Weekend. Ce que j'ai aussi pris, c'est de l'aloe vera. J'ai acheté une pousse d'aloe vera dernièrement et je l'ai coupé et puis je l'ai mixé et ça faisait un gel d'aloe vera. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences avec ce qu'on peut acheter déjà emballé. Du coup, j'avais envie de tester ça et euh, c'est assez pratique pour euh, s'hydrater le visage se faire un masque cheveux ou bien en après shampoing pour les cheveux pour les démêler et surtout c'est très bon pour les coups de soleil si vous en avez en vacances ça permet de réhydrater la peau en profondeur ensuite quand je me suis lavé le visage avec mon petit savon je mets un petit sérum que j'ai fait moi-même avec plusieurs huiles vous partagerez ce que j'ai mis dans ma petite vidéo hein, IGTV et puis après j'ai pris un sérum yeux qu'on avait fait chez Make Sense à base d'élixir italienne et il y a de l'acide hyaluronique aussi donc voilà, je mets ça sous les yeux et un peu sur mon visage. Et puis ça, ce n'était pas du tout indispensable. Mais je l'avais reçu et autant l'utiliser. Donc je me suis dit qu'en vacances, j'aurais plus le temps de m'étaler de l'huile sur le corps. Donc J'ai pris une huile pour le corps de la marque Belle Bulle. Et elle sent vraiment bon. Mais l'huile de coco fait très bien l'affaire. Donc voilà mes 10 indispensables zéro déchet en voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne, soit ci-dessous, soit en fin de vidéo et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je poste. Et n'hésitez pas à partager vos indispensables zéro déchet en voyage en me taguant sur Instagram. Je serai ravie de voir ce que vous faites vous et comme ça, je pourrai partager aussi avec les autres toutes vos astuces. Je vais partager aussi avec vous tous mes conseils, mes achats, euh, le budget qu'il faut pour revenir en Indonésie. Et surtout, toute une vidéo sur ce que j'ai mangé, ma semaine de yoga. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous, bisous. Ciao, ciao